Bonjour, bonjour, bonjour mes chers téléspectateurs. Bonjour mes chers abonnés. Euh, comment vous allez J'espère que vous allez tous très bien. Et la petite famille, d'accord Comme vous le savez déjà, c'est toujours votre professeur spirituel le Boussou, depuis le Bénin. Je dis bien votre professeur spirituel le Bousso depuis le Bénin. Voilà. Euh, je salue surtout mes abonnés et aussi ceux qui ne sont pas encore abonnés à, à ma chaîne. Et je vous prie de vous abonner massivement et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification et surtout pour ne pas rater mes nouvelles vidéos qui sont en cours. Voilà. Comme vous le savez déjà, je travaille toujours avec les sages de la forêt sacrée. Je travaille avec les 41 sages qui travaillent dans la forêt sacrée. Voici un que je suis avec. Et si je suis là aujourd'hui avec lui, c'est tout. tout juste pour vous donner une astuce très puissante et naturelle. Je dis bien sûr, je suis avec lui aujourd'hui. C'est pour vous donner une astuce très puissante et naturelle contre ceux qui avaient des diplômes, ceux qui ont des diplômes supérieurs, ceux qui ont des diplômes de haut niveau, ceux qui ont travaillé, ceux qui, ceux qui connaissent à faire quelque chose. Mais pourtant, ils ne trouvent pas de travail, ils ne trouvent pas des jobs. Ils ne trouvent pas une bonne place supérieure pour pouvoir travailler, pour que ce que ce soit que ça soit plutôt excusez dans les entreprises, que ce soit dans la politique, c'est que ça ce soit n'importe quel travail que vous effectuez, on est d'accord. Donc, euh, je suis là aujourd'hui avec, avec le la troisième troisième roi de la forêt sacrée dont je travaille pour vous donner une astuce très puissante naturelle. Donc, je vas vous et saluer au moins dans notre langue maternelle. excusez beaucoup comme les sages ils ne comprennent pas la langue française. y a trois, vous vous trois, vous la longévité, la santé, de bonnes choses, le succès, la, la, la réussite, beaucoup de choses, l'argent, la longévité, beaucoup de bonnes choses dans la famille. Beaucoup de choses Beaucoup dans la famille A vous tous dans la, dans la famille Beaucoup de choses dans la famille Pour une construction Beaucoup de l'argent La mort à part Les maladies à part Beaucoup de choses Beaucoup de choses Le la bon l'argent voilà Et vous trois fois mais tu mieux, là tu Tu Tu Tu Tu à as Tu as et ça Vous savez toujours de beaucoup de, de, de bonheur, de succès, de la longévité, de l'amour que vous entoure. Tout ce qui vous a entouré comme euh, de, la marge, de la marchance, la méchanceté, la haine, tout va disparaître. Que c'est au nom de nos ancêtres, tout va disparaître. Il n'y a pas de problème. C'est le troisième roi de la forêt sacrée dont je travaille. C'est toujours votre profession spirituelle, êtes plus le Bénin. Il n'y a pas de problème. Pour toutes vos préoccupations, comme je vous, que je vous ai toujours dit, pour toutes vos préoccupations spirituelles, n'hésitez pas de me dire ça, de m'écrire ça dans mes commentaires. Voilà, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Euh, je vous donne la suite. Voilà, merci et merci à bientôt. Et aimons notre culture. Merci. et, et